Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, émission radar numéro 93 du jeudi 13 février 2020, intitulée Retraite préfectorale » et sous-titré « Boycott exécutif légal ». Donc voilà, vous pouvez remarquer... Euh, la jolie casquette euh, préfectorale euh, qui est plutôt, je crois, du modèle des années 60, c'est-à-dire euh, quelques années après euh, qui a été adopté par référendum l'inique constitution de 1958 et on a le, le, le, le carton rouge euh, avec la main qui est utilisée euh, sur la signalétique des élections municipales 2020 avec les iniques dates du 15 et 22 mars 2020 où effectivement euh, tous les anarchistes et toutes les personnes euh, qui en ont euh, quand même largement assez de ce système de privilégiés extrêmement violent ben pourront, euh, en, en refusant d'aller voter ou en mettant un vote blanc, euh, envoyer un carton rouge euh, à ce système. Voilà. Et donc effectivement, le logo anarchiste... Le petit sigle anarchiste est en jaune, ben oui, référence aux gilets jaunes qui, lorsqu'ils sont réellement dans l'esprit des gilets jaunes, sont pour le boycott euh, du vote, exactement, qui était aussi une des revendications qu'on pouvait retrouver en, en mai 1968. Alors voilà, retraite préfectorale, ben oui, la, la retraite, euh, des, depuis plusieurs mois, euh, chaque Français le sait, elle est, elle est au centre de tous les mouvements euh, sociaux, dans le refus de, de ce hold-up sur les cotisations sociales, euh, qui ne profitera en fin de compte qu'aux plus aisés et qu'aux plus riches, vu qu'eux, ils pourront acheter des points de retraite privés euh, dans le cadre de ce qui est mis en place avec euh, des fonds de pension. Donc en fin de compte, l'argent qui devrait servir euh, à la solidarité par répartition va se retrouver progressivement pompé euh, vers euh, des fonds de pension, donc vers des organismes qui vont boursicoter euh, avec euh, avec cet argent. Alors je vais commencer cette émission par une citation d'Aldos Huxley dans les Portes de la Perception. Euh, C'est une, un texte qui est écrit en 1954, donc vous allez voir l'actualité et l'intelligence de cet auteur, à qui on doit le, le meilleur des mondes, euh, je commence. Ceux, au contraire, qui considèrent le temps comme la réalité ultime, se préoccupent primordialement de l'avenir, et considèrent le monde actuel et ses habitants comme de simples matériaux bruts, de la chair à canon et de la main-d'œuvre esclave en puissance qu'il faut exploiter, terroriser, liquider ou faire voler en miettes afin que des personnes qui, peut-être, ne naîtront jamais à une époque future dont on ne peut rien connaître avec certitude, avec le moindre degré de certitude, puissent jouir de ce genre de bon temps, merveilleux, que les actuels révolutionnaires et fauteurs de guerre, estiment qu'ils devraient avoir. Si cette démence n'était pas criminelle, on serait tenté de rire. Et effectivement, souvenez-vous de... Est-ce que tu as, est as envie de rire euh, Oui, mais jaune. D'accord. Donc, mais parce que... euh, ce, ce rire jaune, ce pavillon jaune, qui était celui, -ci celui, -ci. celui, -ci. celui effectivement de, de la mise en quarantaine loin, euh, des navires, mais... où on en avait parlé dans, dans, dans une de nos émissions, le jaune qui est associé au rire effectivement, c'est ce rire grinçant qui fait qu'elle est une défense face à quelque chose d'inéluctable, quelque chose d'irréformable, quelque chose que l'on subit. Et donc on voit que moins de dix ans après la fin du deuxième conflit mondial, un auteur et un penseur comme Aldous Huxley définit parfaitement bien nos sociétés, Militaro-Industriel qui considère euh, la, réalité, euh, comme, la réalité ultime comme étant le temps. Donc euh, on a cette fameuse réflexion anglo-saxonne, « Time is money », le temps c'est de l'argent, et effectivement c'est le monde du prix de revient, le monde de l'efficacité, euh, ce, ce monde qui finit par faire considérer euh, l'inanimé et l'animé comme étant chose. Donc c'est la chosification du, du monde. Alors, comme tous les jours, 100 000, per... 100 000 êtres humains vont mourir de faim. Voilà, je, je l'ai dit dans la dernière session, je le répéterai à chaque fois parce que c'est effectivement réellement l'actualité la plus importante, le jour où on orientera les politiques pour faire en sorte que la spéculation sur, euh, sur les produits de première nécessité, parce que c'est uniquement lié à la spéculation, c'est pas lié à un manque de nourriture, euh, fera en sorte que ben, plus personne ne meure de faim sur Terre, effectivement, le monde aura changé. Voilà, la chasse tue en France, chaque année, 30 millions d'animaux. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec les retraites préfectorales Vous allez voir, on va y, a, on va y arriver, parce qu'il faut bien comprendre que les premiers écologistes de France, comme ils les appellent l'actuel roi élu et nu des territoires français, régule des espèces vivantes qualifiées de nuisibles. Mais elles tue aussi impunément des êtres humains. Ces victimes humaines sont médiatiquement classées comme victimes accidentelles. Une quinzaine de fois par an, les médias de masse font dans la dentelle accidentelle cinégé... cinégétique. Effectivement, euh, on remarquera qu'à chaque fois qu'une qu personne est tuée, il s'agit par, par une arme de chasse, il s'agit toujours d'un accident. Que la personne soit un chasseur lui-même ou malheureusement le plus souvent un promeneur et même parfois une, une femme s'occupant de son jardin. Mais... c'est quoi synégétique c'est ce qui a rapport à la chasse. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de dentelle, accidentelle, synégétique Donc on ne fait pas dans la dentelle. Non. Rien ne doit être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de défendre les bagues sanguinaires d'une société militaro-industrielle, plutocratique, hiérarchique, machiste et autoritaire. Donc on voit bien que ces sociétés militaro-industrielles, elles sont intrinsèquement sanguinaires, hiérarchiques, machistes. Machiste, matriarcal ou patriarcal Patriarcal, c'est-à-dire que le, le, le machisme, effectivement, ce sont des sociétés qui, qui font dans le genre, et on le voit bien au niveau des salaires, euh, malgré euh, tout les, le, le blabla creux sur la parité, je suis désolé, à qualification euh, identique, une femme est toujours moins payée qu'un homme. Donc ce sont bien des sociétés machistes. Et je pense que rien ne pourra changer tant qu'on ne sera pas sorti de ces sociétés militaro-industrielles. Parce que ces sociétés militaro-industrielles sont, sont des sociétés qui... Qui, qui, qui se conservent, elles ne doivent leur résilience justement qu'à la peur, qu'elles inspirent, euh, parce que sinon effectivement ben, on s'en serait débarrassé comme, comme un loup se débarrasse de ses puces, c'est-à-dire en rentrant très lentement dans l'eau froide, tout en tenant dans sa mâchoire un petit brin de paille, jusqu'à ce que les puces viennent se réfugier sur ce petit radeau, et après hop, on descend dans l'eau froide, on reva sur la rive et au revoir tous les parasites. Voilà. Donc, ces 20 dernières années, 410 êtres humains sont décédés par fait de chasse sur les 2792 accidents, hein, je les mets entre guillemets, recensés par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Ah, quand même, c'est étonnant. On n'a pas un Office National de la Faune Sauvage. On a un Office National de la Chasse. Et de la faune sauvage, voilà. Ça aussi, c'est de l'information. En France, on ne tue pas vert. Ah bah ben non. Les premiers écologistes de France ne tue pas vert. Les billes de plomb des cartouches de chasse dispersent dans la biosphère hexagonale l'équivalent de 21 000 tonnes de plomb tous les ans. Voilà. à bon entendeur, salut pour le défenseur des premiers écologistes de France. Alors. Nous ne disposons pas des résultats des analyses génétiques effectuées sur les échantillons prélevés sur le corps d'Elisa Pudarski et sur les suspects canisés. C'est tout. Je, je cloue le chapitre. Mais j'y reviendrai à chaque émission Radar. C'est très important. Radar est et reste un média libre qui dénonce la pratique cruelle, féodale et sanguinaire de la chasse à cour contrairement au préfet. Donc on voit qu'on se rapproche de cette retraite préfectorale et qu'on aimerait voir rapidement définitive. Donc les négociations sociales dans la démocratie de messieurs Ruffin et Macron s'effectuent dans la rue selon la réglementation internationale avec des armes de guerre. Et oui, dans la réglementation internationale, les fameux LBD40 sont classés comme ar armes de guerre. Et, pourquoi Macron, hein Et pourquoi -ce dans ce les urnes, ça, un... avec la non reconnaissance qu un... du quorum électoral, c'est-à-dire sans tenir compte de l'expression non violente de total rejet démocratique des candidatures proposées, que constituent les des candidatures proposées, que constituent les votes blancs et les abstentions très largement majoritaires. Donc on peut le remarquer sur toutes les dernières échéances électorales, eh bien, les votes blancs et, euh, et l'abstention sont très largement majoritaires. Donc, pourquoi évoquer cela C'est que tout simplement, on nous fait croire... Que dans un système constitutionnel, le fait d'aller voter dans le cadre de l'application par le ministère de l'intérieur des dispositions de la constitution constitue un signe de démocratie. Eh bien non, pas du tout. N'oublions jamais le, le score qu'avait fait Saddam Hussein lors des dernières élections libres en Irak. Voilà donc la pandémie sociale du, du Macrona-Medef oui, c'est un virus, c'est pas le coronavirus, c'est le macronamedef. C'est un, un virus de pandémie sociale qui est à l'origine d'une grave pollution environnementale. Il vient Ça... d'où ce virus Alors on ne le sait pas. -à -dire que, euh... Mais par contre, je peux te parler de la pollution environnementale qu'il provoque. C'est-à-dire que les déchets parisiens ne sont plus incinérés. Alors par des grévistes qui défendent la solidarité sociale par répartition. Donc moi je, je suis solidaire de ces grévistes qui n'incinèrent plus les déchets parisiens. Mais par contre, ces monceaux de déchets, grâce aux préfets, sont enfouis dans les décharges des départements limitrophes. Alors, qu'en pensent les préfets de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise Sont-ils dans le même camp que celui du préfet de Paris C'est une question que je, que je pose. Ne devrait-on pas plutôt enfouir le nuisible hold-up sanitaire et social Perpétuée par les criminels ministres millionnaires de l'actuel gouvernement du petit Cron, qui persistent à appeler fallacieusement leur coup d'état social par décret et ordonnance réforme des retraites. Voilà. Donc, effectivement, moi je pense que ce qu'il faudrait enterrer et enfouir définitivement, c'est cette prétendue réforme des retraites. Alors, qu'en est-il des retraites des préfets hors cadre alors, qu'est-ce que c'est qu'un préfet hors cadre Un préfet hors cadre, Un c'est une personne qui est nommée ben, par le président de la République et qui touche tous les mois 6 000 euros d'argent public hein, en restant chez elle sans travailler. C'est quand même bien. Hein. Tu pas être préfet hors cadre plutôt que, que cheminot dans ces conditions Alors, combien sont-ils aujourd'hui ces parisiens constitutionnels non élus hein, Très bonne question. Eh bien... J'aimerais pas être préfet. Euh, je, oui, je pense que tu, quand je vais dire la suite au niveau de la retraite, tu aimerais bien être préfet. Par contre, effectivement, euh, être euh, la cheville, le bras armé exécutif local euh, d'un gouvernement qui fait passer des lois par ordonnance et par décret, effectivement, euh, c'est pas. C'est pas être franchement euh, proche du peuple. Et quand en plus ce sont ces gens-là euh, qui commandent les forces de police à travers les préfectures, eh bien oui, nous sommes réellement dans une dictature au sens propre du terme. Alors combien sont-ils aujourd'hui ces parasites constitutionnels non élus Voilà la bonne question. Eh bien, ils sont 200, à peu près 257, de, 260. Je ne sais pas, il y en a eu des nommés récemment par, euh, par Monsieur Emmanuel Macron. Et donc ces 257 préfets du corps préfectoral, et eh bien la moitié seulement dispose d'une affectation. Donc il y en a la moitié qui touche 6 000 euros par mois sans rien foutre. Voilà. L'autre moitié qui, ont, qui dispose d'une affectation, et eh bien leur camp est obligatoirement celui de la défense d'un système régalien qui fait d'eux les maîtres incontestés et non élus de l'exécutif local avec des privilèges dont peu de seigneurs féodaux passés pouvait se prévaloir. Donc on voit bien que le féodalisme, qui a fait partie aussi d'une de, de nos émissions passées, il s'exprime à travers ses préfets, eux-mêmes reliquats impérial euh, d'une époque où Napoléon Ier payait ses meilleurs généraux euh, euh, sur le butin des, des batailles. C'est-à-dire qu'il y a des généraux qui disaient à Napoléon « Ah ben oui, mais je, je veux bien en découdre là, mais je veux si je veux ça ». Et Napoléon, il négociait et puis bon là, il disait « Bah, Tu deviendras… Euh, » compte de machin-chose, ce territoire t'appartiendra et puis tu toucheras une rente de temps par an, voilà. Donc c'est un petit peu ça, euh, à un autre niveau. Là, aujourd'hui, ben, par rapport à la réforme de retraite, eh ben, effectivement, euh, ces gens-là, euh, eh bien ils, ils font 5 ans préfet, par exemple, et ils ont droit à une retraite de 4500 euros mensuels. 5 ans, 4500 euros mensuels. Elle n'est pas belle, leur démocratie Voilà. Et Moi, je dis... À partir de là, il faut que les gens écoutent Radar. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas dire qu'on mérite les, nos élus, C'est pas vrai. Euh, parce qu'aujourd'hui, il, il y a plus de 7 Français sur 10 du corps électoral qui ne va plus voter ou qui vote blanc. Donc, euh, considérez que moins de, 3 pour, euh, moins de, 3, moins de 30% ou moins de 3 Français sur 10 du corps électoral qui vont voter euh, puisse euh, constituer euh, une quelconque légitimité euh, démocratique et eh bien non je le dis très clairement non non ces gens là sont légalement élus mais ils ne sont plus représentatifs de rien mais de toute façon comme je suis un anarchiste et que je hais ce que on ose appeler euh, démocratie représentative vu que pour moi la seule démocratie réelle est la démocratie directe et eh bien de toute manière j'en fais pas euh, pour moi j'en fais pas un cheval de bataille étant donné que la seule chose que je veux que le reconnaisse, c'est la démocratie directe donc moi non seulement j'ai pas besoin de préfet euh, je n'ai pas besoin non plus euh, de sénateurs mais en plus on n'a pas besoin de ces députés qui sont devenus que de simples greffiers vu que quand on applique euh, l'unique constitution de 1958 avec le 49 3 et une fois qu'on s'est fait élire une, une majorité euh, euh, à, à l'africaine eh bien on décrète tout par ordonnance et puis après euh, tout passe, tout lasse, sauf les baffes. Et ça, des baffes, on va en prendre en prendre plein la gueule. Alors est-ce qu'il faut aller élire les gens qui vont nous mettre des paires de claques Je ne crois pas. Alors, de plus, cette retraite, parce que 5 ans sans rien foutre, ou, ou en étant le bras armé euh, du gouvernement, quel que soit le gouvernement, hein, euh, te donne droit à une retraite de 4500 euros par mois, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, mais de plus cette retraite est légalement cumulative, ce qui fait que tous les professionnels de la politique, tous les professionnels républicains de la politique, sont des privilégiés sociaux et des parasites à vie. Je le dis bien, des parasites à vie. Tu ne votes plus, toi, dans ta commune du tout Pour ta commune Du tout, du tout Et là, là récemment, il y a, y a Coquerel et un autre abruti du PCF qui soutiennent le candidat local d'une pseudo-gauche de mes couilles, alors que c'est le préfet de Seine-Saint-Denis qui décide de tout euh, ils n'ont même pas parlé de l'incendie d'Acher, Ces gens-là sont, sont des guignols grassement payés. Euh, D'ailleurs, Éric Coquerel, il s'est dit « Notre démocratie, notre démocratie ».« Oui, c'est ta démocratie, mon gros. Euh, tu es euh, député de la première circonscription de seine saint J'espère que bientôt, tu iras rejoindre dans les poubelles de l'histoire tous ces parasites républicains. » Voilà. C'est le seul Alors, candidat dans ta commune Non, non, non. Mais, mais, les, autres. mais, mais, mais, les, mais les autres, c'est euh, « La République en marche ». Donc un, un mec qui est euh, fonctionnaire de la police, euh, voilà, qui veut plus de police municipale pour plus de sécurité. Moi je sais qu'à Épinay, ben, quand j'ai failli me faire écraser, on a refusé de prendre ma plainte, voilà. Donc voilà ce que je pense euh, de la police et de la sécurité par la police. Moi je sais que chez moi, les jeunes, s'ils ont peur d'une chose, c'est de la police, voilà. Parce que notamment, il y a, il y a un jeune, bon il n'était pas d'Épinay, mais il s'est fait quand même tirer 8 balles dans le dos, dont une dans la tête, et il est mort, euh, il est mort le lendemain en 2018. Mais bon, ça n'a pas fait bouger une couille à Éric Coquerel non plus euh, qui n'a pas demandé la démission euh, ni du préfet ni du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, ces gens-là pour moi euh, sont euh, des parasites, mais ils sont dangereux parce que ils, ils, ils, ce sont tous ces gens qui entretiennent le mythe euh, de la démocratie dans le cadre de l'inique constitution de la Vème République. Alors, ces gens-là, ils ont transformé la chose publique en une galaxie de sociétés privées d'exploitation féodale des territoires et des populations leur appartenant en rente seigneuriale militaro-industrielle. Et oui, effectivement, c'est pour ça que je parle de néo-feudalisme, il s'agit là réellement de rente seigneuriale militaro-industrielle. Pourquoi Parce que, attention, je ne vais pas jeter la pierre à M. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nomme effectivement ses conseillers parce qu'il sait qu'il va se prendre un gros gadin électoral aux prochaines élections municipales, donc il va placer des gens parce que ça sent la fin de règne quand même, tout ça. Mais François Mitterrand avait nommé, je crois, une cinquantaine de personnes de, de ses proches, des conseillers comme, comme préfets, justement, hors cadre, donc qui ont bénéficié euh, d'une retraite qu'on rien foutu, et qui étaient en plus députés, donc qui ont cumulé cette retraite avec une retraite de députés ou de sénateurs. Donc ces gens-là se gavent euh, sur le, les dos des peuples français depuis euh, des décennies, et je pense qu'il faudrait que cela cesse. Mais il faut que cela cesse de manière non violente. Et démocratique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas comme ces Français pseudo en colère ou comme Madame Marine Le Pen euh, qui vient rejoindre le mécontentement populaire en espérant transformer ça dans les urnes pour pouvoir devenir la prochaine dictateur, euh, c'est-à-dire le, le prochain Macron. Moi, je ne veux pas qu'on remplace Macron par un autre guignol dans le cadre de cette constitution. Voilà. Et à chaque fois... Euh, quand il y avait Sarkozy, bah, oui, les gens se sont oui, dit euh, on pourra pas voir pire et on a eu Allende, Hollande et on a vu que c'était pire quand c'était Hollande, ils ont dit eh « ben, on ne veut plus Hollande eh », et ben ils ont eu Macron et c'était pire qu'Hollande. Et je le dis, si on remplace Macron, on aura pire que Macron. Voilà, soyons clairs, c'est le système. Ce, ce ne sont pas les hommes qu'il faut changer, c'est ce système. Et dans ce système, énormément de parasites en croquent, et ils s'en croquent pas qu'à moitié, parce que je ne connais pas beaucoup de travailleurs qui au bout de 5 ans d'activité puissent avoir une retraite de 4 500 euros par mois. Alors on nous prête qu'on est en train de tuer des régimes spéciaux. Oui, on est en train de laminer par le bas les gens qui travaillent, les gens qui font réellement tourner la France. Mais par contre, ceux qui la parasitent, eh bien, ils se noivent, mais ils se boivent dans les grandes largeurs. Et moi, je dis, stop, y'a basta, ça suffit. On a une première réaction, Roger, donc c'est celle de Mowgli Jungle, oui. qui nous dit que le premier parasite à vie est Macron. Il va se gaver rien qu'avec son indemnité mensuelle dès la fin de son mandat. Il peut faire le mariole en disant « je dénoncerai ma retraite et la refuserai, enfoiré ». Oui, mais moi je vais dire, il n'y a pas de premier et de dernier. Ce sont tous les, tous les parasites. Moi je l'avais déjà cité dans une émission. Il y avait un formidable dessin de presse où c'était un homme qui frappait à la porte d'une ménagère de plus 50 ans et c'était pour un sondage, il lui posait la question euh, « qu'est-ce qu'on doit faire de, de, de, de gens qui vivent d'allocations sans, sans rien foutre ?» et la femme lui disait « les virer du gouvernement ». Donc on voit bien que c'est ni Macron ni le gouvernement de Macron qu'il faut dénoncer, c'est un système qui a institué euh, des classes de parasites des gens qui sont professionnels de la politique, bah des gens comme Jean-Luc Mélenchon euh, euh, ou comme Alain Juppé, des, des gens qui font carrière euh, à exploiter le, le, le réel mécontentement et les doléances qui sont parfois vitales mais on évite, dont on évite de parler, notamment par rapport à l'amiante ou au nucléaire, pour continuer à faire carrière. Alors bah Mélenchon a bouffé au râtelier de l'Union européenne que les Français auraient ont refusé par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005, Bien, il y en a croqué de l'Union européenne, Jean-Luc Mélenchon. Il était petit, petit député euh, greffier, appuyé sur ses boutons. D'ailleurs, il était... Avec Marine Le Pen, un des rois de trompage de boutons, il a voté pour les farines animales. <rire> je me suis trompé. Voilà, c'est facile, c'est bien, je m'en fous. De toute manière, ce, ce, ce vieux monsieur, voilà, il faut l'oublier, euh, qui nous lâche la grappe. Et on l'oubliera très rapidement à partir du moment où il y aura effectivement euh, une démocratie directe qui, au niveau local et de manière fractale, structurera une politique sociale et sanitaire réelle euh, qui se préoccupera de la vie et de la santé des Français. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, que devient Monsieur Karim Ben Ali, que personne ne veut plus employer, depuis qu'en tant que chauffeur de camion, il a refusé de devenir complice d'une grave pollution environnementale liée aux déchets non traités des activités industrielles du groupe harceleur Mittal. Oui, qu'est-ce qui devient ce pauvre monsieur ben, Ce pauvre monsieur, il est bien dans la merde. Il est bien dans la merde. Alors quand on, en, quand on voit des Jadot, des Rivasi euh, ou des Yves Cochet qui sortent leurs bouquins, qui te parlent, ces collapsologues de mes couilles, ces gens qui bouffent au ratelier de l'Union européenne et qui se prétendent anti-nucléaires, et qui te disent qu'on faut en reprendre pour 25 ans et avec le sourire, et se préparer de manière patriotique à la prochaine catastrophe euh, nucléaire européenne, et ben je dis « basta hein, ras la casquette, on en a par-dessus la tête de ces gens-là. Voilà, donc il va falloir qu'ils ferment leur petite bouche, parce que là, ça commence réellement à être gonflant, voire insultant. On a une autre réaction, c'est toujours Mowgli Jungle, oui. qui nous dit cette fois « Vive le RIC » vive le ric alors le référendum d'initiative citoyenne est une vaste bouffonnerie étant donné que on sait très bien ce qui a été réservé au référendum d'initiative présidentielle qui a été gagné euh, ce référendum par une majorité de Français le 29 mai 2005 et ben là il me semblerait que nous soyons en février 2020 et que ben l'Union européenne la gouvernance de l'Union européenne des plutocrates et des banquiers de, de la Banque Centrale Européenne ben, se porte excessivement bien donc ton rythme tu te le mets dans le et tu nous emmerdes plus avec. Voilà moi des fascistes comme Étienne Chouard, tous ces gens qui font euh, ces blablateurs, ces. Il y en a marre les Asselineau, les Chouard, les trucs, ces gens-là n'ont rien à proposer, strictement rien à proposer, surtout Asselineau, le mec pro-nucléaire, ancien de la Cour des comptes, c'est un mec, c'est un parasite aussi de la République, voilà. Donc non, on veut pas de ces gens-là, on n'en a rien à foutre, ces gens-là sont des, sont des médiocres qui ne cherchent qu'une espèce de visibilité médiatique pour après aller faire l'autopromotion et se faire coopter bien, les uns les autres. On n'en veut pas, on n'en veut pas. pas. C'est comme c'est désobéissant. je vais vous dire franchement, dit. la désobéissance, et eh bien l'obéissance est une est chose merveilleuse. Voilà. La désobéissance, c'est une vaste connerie. Pourquoi Parce que quand on est pour la hiérarchie, comme ce Xavier Renou, parce qu'on rejoint un parti nationaliste et de type fasciste qui s'appelle euh, la France Insoumise. Eh oui, sur des, sur des listes, il a rejoint la France Insoumise, ce mec des, qui a créé les désobéissants. Eh bien lui, il n'est pas désobéissant du tout. Il est pour la hiérarchie, il est pour l'obéissance, il est comme Jean-Luc Mélenchon. Quand il parle de la police, il dit « et heureusement qu'ils obéissent ». L'armée, la police, heureusement qu'ils obéissent, heureusement qu'ils obéissent. Ben non, ben non, la désobéissance et l'obéissance, c'est quoi l'obéissance Eh ben, on regarde le procès de Tokyo, on regarde le procès de Nuremberg. Ah ben oui, excusez-moi, j'obéissais aux ordres, mais ouais, j'étais en haut du mirador. si bah, le mec, il voulait se sauver, ben bah, oui, bah, je lui mettais une rafale de mitrailleuse dans le dos. Bah oui, il vous laisse sauver, l'enfoiré de Voilà. Donc, l'obéissance, la désobéissance, j'en veux pas. C'est l'insubordination. Je n'ai pas à être à subordonner à personne. Et ma seule subordination que j'accepte, c'est celle de la compétence. Quand j'ai une fuite d'eau chez moi, je ne vais pas chercher un médecin, je vais chercher un plombier. Voilà. Et dans ce cas-là, le plombier, je me subordonne à sa compétence. Point barre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tous ces, tous ces pseudo-mouvements euh, de gauche qui te parlent de désobéissance, désobéissance civile, désobéissance civile, la vraie désobéissance, la vraie insubordination civile, c'est justement de ne pas se plier à toutes ces iniques élections. C'est pas d'aller se rassembler avec un parti nationaliste et fasciste pour essayer d'acquérir de, de, un petit poste. Voilà. Donc il faut parler très clairement. Alors, as fait voilà. Quel service militaire, Roger J'ai fait six mois de service national, voilà, et je suis contre euh, la conscription euh, obligatoire, et je suis contre l'armée de métier, et je suis contre. Euh, C'est-à-dire, j'estime que la seule chose qu'il devrait y avoir, c'est une défense civile et une police civile. Et je pense que euh, homme ou femme, à un certain âge, devrait un an, mais tu ne serais pas armé, formé au sport de combat, pour, pour simplement, euh, ben oui, s'il y a un fou, un violeur, un truc, ben oui, il faut l'appréhender, il faut l'interpeller. Je suis contre aussi la prison, parce que j'estime que dans une société équilibrée, où on donne des chances à tous, et les mêmes chances à tous, eh bien oui il y aura encore, il y, y a des malades mentaux, il y, a, y, a y aura toujours des déséquilibrés. C'est pas lié à la qualité euh, politique intrinsèque d'une société. Mais par contre, dans les sociétés euh, qu'on dit primitives, mais qui étaient très évoluées, notamment les Amérindiens et en Amérique du Nord, il euh, y a un chef indien qui disait, bah ben, chez nous, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de loi, mais il n'y avait pas de crime, ou quasiment pas. Et donc, on voit bien que la définition du crime à travers la loi. La loi, elle est écrite par qui Par le riche. Donc, obligatoirement, l'avocat et le juge, ils protègent quoi Ils protègent les biens plutôt que les personnes. On l'a vu d'ailleurs par le passé, il y a eu beaucoup de gens pauvres qui ont été condamnés à la place de riches et dont on n'a même jamais pu obtenir la réhabilitation. Donc, c'est ça, c'est de ce système-là dont il faut finir ce système des notables c'est cette nouvelle féodalité. Que les types se réclament de liberté, égalité, fraternité, j'en ai rien à foutre. Parce qu'actuellement, euh, il euh, n'y a pas d'égalité. Il y a, y a la l'égalité. L'égalité. À travers la légalité, il y en a qui seront plus égaux que les autres, comme disait Coluche. Et puis Coluche je le disait aussi, si on pouvait changer les choses euh, par les élections, ça ferait... En votant, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Bien sûr, le système est fait de telle sorte que le, le vote lui-même a été déshabillé de toute sa substance, justement parce qu'on ne reconnaît pas le quorum. Normalement, une élection, s'il y a plus de 50% du corps électoral qui vote blanc ou qui s'abstient, eh bien l'ensemble des candidats doivent être considérés comme refusés parce qu'ils n'ont pas le quorum, c'est tout. Et donc, participer à des élections où, sans atteindre du quorum, on va donner un pouvoir exécutif euh, réel ou illusoire euh, à des personnes mandatées, eh bien, c'est nul et non avenu. Et on, on, il est certain qu'à travers un système de ce type, on n'arrivera jamais à la démocratie. C'est rigoureusement impossible. Donc, Tu as déjà fait du tir quand tu étais soldat Oui. Et euh, qu'est-ce que tu faisais Parce que tu parlais tout à l'heure d'obéissance, de désobéissance. Alors moi, je vais expliquer. Tu es comment dans ce coup bah je, je, je, je vais raconter une anecdote. Euh, pour quitter l'armée au bout de six mois, souvent, c'est plutôt... Euh, il faut faire ça pendant les... Il, il fallait faire ça pendant les, pendant les trois jours. Et, mais bon, euh, moi, à ce moment-là, bon, voilà, j'ai devancé la peine. Donc je suis parti euh, à l'armée avant d'avoir 18 ans. — T'étais comment dans ce contexte T'étais plutôt volontaire ou tu sentais Non, c'était plutôt, voilà, à, à, à l'époque, au, au niveau familial, voilà je, me, je, voilà, je me suis dit, voilà, je... — Il fallait que tu le fasses. — Non, plutôt que de... J'étais... Plutôt que de rien foutre, je me suis dit, allez, je vais je me libérer... — de, de Non, je vais me libérer de l'armée. J'avais pas du tout envie de, de faire l'armée. Enfin, pas plus que ça. — Parce que c'était un passage obligatoire. — C'était un passage obligatoire à l'époque. Et donc... Euh, je me suis dit, allons-y, débarrassons-nous de ce truc-là. Et puis, comme j'étais euh, au chômage euh, à l'époque, euh, je me suis dit, ben, autant ne pas être à la charge de, de mes parents. Et puis voilà. Mais bon, je me suis aperçu qu'à l'armée. C'est une réaction que as pas. Oui, mais l'armée la, est une caricature du reste de, de, du de la société. C'est-à-dire que l'armée, bien sûr, ce n'est pas une démocratie. Parce que ben déjà, tu ne peux pas lire certains journaux, tu n'as pas le droit de vote. Moi, justement, c'est pour ça que je ne veux plus d'une armée de métier. C'est-à-dire que, euh, effectivement, la défense du territoire, elle devra quand même euh, exister. Je dis bien du territoire, tu vois, j'ai pas dit la nation. J'ai pas parlé de pays, j'ai pas parlé de nation, j'ai parlé de territoire. Parce que pour moi. Le territoire, ça peut être quelque chose de global. Le territoire, c'est déjà quelque chose de local. Le, le, le territoire, c'est un peu le terroir, c'est quelque chose de local. C'est comme la culture. La culture, c'est la langue que tu parles, c'est ce que tu manges, ce sont tes habitudes vestimentaires, alimentaires. Aujourd'hui, on assiste dans le cadre de la mondialisation à une uniformisation, mais cette uniformisation, c'est un appauvrissement. C'est-à-dire que comme il y a une biodiversité, il y a une no-diversité, no biodiversité, no-diversité. Donc la no-sphère, la sphère de l'esprit, la sphère de l'idée, de la pensée, du logo, du concept, est une sphère importante qui est actuellement entièrement appauvrie dans le cadre de la mondialisation. Donc il faut bien voir que la mondialisation, ce n'est pas seulement quelque chose qui matériellement tire les masses par le bas, mais elle les tire aussi par le bas culturellement et intellectuellement. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je pense même que c'est une idée centrale. Aujourd'hui, les scientifiques et les techniciens, justement, eh bien, ils sont transformés en esclaves dorés. Alors, pourquoi en esclaves dorés Parce que c'est à la seule condition qu'ils acceptent tacitement de se mettre au service exclusif de cette exploitation systémique des ressources naturelles et humaines. Et on le voit bien, si on a des compétences techniques comme moi dans l'audiovisuel, ou si on est un bon technicien ou un scientifique, et euh, eh bien en tant que technicien ou scientifique, si tu travailles euh, sur la chimie des explosifs, euh, ou euh, sur des mathématiques qui vont permettre des guidages de missiles ou en tant que technicien pareil euh, sur des matériaux composites ou en tant que technicien euh, voilà, sur la, strat la stratification au niveau des fils de carbone ou dans l'audiovisuel si tu es spécialisé dans le, dans le trucage et, ou dans l'image de synthèse tu vas trouver du travail mais, mais ce travail par exemple moi quand j'étais euh, chef monteur euh, quand, quand on m'a proposé pour l'industrie de l'armement ou pour l'armée ou pour la police, bah, c'est bien payé. Euh, quelqu'un qui accepte de monter des vidéos pour, pour Matra ou pour le groupe Saint-Franc, euh, ben bah, oui, il va se faire payer euh, la journée entre 300 et 500 euros. Voilà. Mais et quand tu étais soldat, tu as pu euh, faire ce genre de choses Du tout. Moi, quand j'ai été soldat, justement parce que tu me parlais des armes, à un moment, on m'a filé une grenade, je l'ai découpillée je l'ai lâchée par terre. Et donc, il y a quelqu'un qui a sauté, qui l'a balancé, et après, j'ai été interdit d'armes. Donc j'ai été envoyé dans une compagnie de camp où, euh, ben, dans le camp de type Mourmelon, il faisait moins 17 à l'époque, et le matin, euh, à la pioche, je cassais une croûte de 5 à 10 cm de, de sable salé, donc qui était collé par euh, l'humidité, pour après remplir un vieux JMC débâché, avec lequel il y avait une machine derrière qui, qui tourne, dans lequel on jetait le sable pour sabler les routes. Voilà. Et effectivement... Euh, ah, tu étais dans le genou on m'a envoyé dans la, une compagnie de camp. voilà. Et, et là, j'ai été sur une des plus grandes décharges euh, euh, à ciel ouvert, qui est la décharge du camp de sud pour Melon, où on est à pied au milieu de dizaines ou de, de, de milliers de rats que l'on voit, en comptant les millions qui sont à l'intérieur, euh, plus les, les, les mouettes et tout qui se posaient dessus. Et, c c et on mettait le feu, là, on jetait les ordures. J'ai pareil mis de l'asphalte sur des routes. Et puis quand, quand le. Quand l'adjudant, bah, il voulait rentrer, il nous obligeait à vider l'asphalte dans des trous en forêt. Voilà. Euh, oui, l'armée, c'est un résumé de toute la connerie du monde. Et donc, une fois qu'on en a goûté, bah, on, a, on a envie d'en partir. Mais le monde, euh, je dirais, on n'en sort que les pieds devant. Ou alors, peut-être, euh, comme dans, certains, dans certaines religions, par l'illumination, on arrive à accéder à, à ce royaume qui n'est pas de ce monde et qui est quand même déjà là. Voilà. C'était pas un bon souvenir pour toi, l'armée si, parce que les, les trois amis que je me suis fait là-bas se sont tous fait réformer avant moi et que, et que donc j'ai été le quatrième et oui. que j'ai réussi à suivre leur chemin alors qu'on m'avait bien dit au bout de six mois c'est impossible. Vous avez gardé le contact avec eux Non, non oui. je n'ai pas le, gardé le contact avec eux. C'est difficile. C'est difficile, exactement. Et puis je pense que ce n'est pas nécessaire. que euh, quand, quand on voit qu'une qu personne a, avant d'avoir, euh, en ayant d, autour de 18 ans, a déjà cette maturité. Moi, j'en ai connu un. Alors, lui, il était extraordinaire. Il, il, il était du Nord, il était d'une famille, je crois, de 12 ou 15 enfants. Il, il en était l'aîné. Famille nombreuse, famille heureuse. Et oh, alors, justement, non, son père était mort, donc il était un peu soutien, il était soutien de famille. Et, euh, et donc, euh, lui, dès le premier jour, pape, il rentrait à pied chez lui. Donc la gendarmerie le rattrapait, le ramenait. Et donc moi je l'ai connu, il était en, en, en cellule. Au euh, trou Au trou, au trou. Et bah, ils ont fini par... par c'est leur... toi qui étais de garde cette fois-là euh, non, c'est pas moi qui étais de garde, moi je refusais... Euh, comme j'ai refusé d'écrire des, des punitions à, à, des, à des appelés, étant moi-même appelé. Hein. Euh, tu n'as monté aucune garde euh, si, mais uniquement parce qu'à l'époque il y avait les missiles Pluton euh, donc ils étaient dans une espèce de no man's land entre deux grillages avec des chiens et donc j'avais sympathisé avec un maître chien parce que les pauvres chiens ils se prenaient euh, des rayonnements euh, euh, et puis bon ils étaient dans le froid et tout ça et donc moi j'ai fait des gardes autour. Oui. Euh, C'est de toute manière tout, tout, tout ce qui touche à à cette armée de métier. Euh, au niveau stratégique, euh, pour moi, c'est nul et non avenu, euh, étant donné que même euh, les missiles Pluton, qui étaient des, des, des missiles à moyenne portée, qui, qui ont été après interdits et qui maintenant, c'est un, un traité qui malheureusement a été dénoncé de manière unilatérale par le président américain, euh, je crois, en, en 2018, fin 2018. Ah non, en 2010, je crois que c'est en, en oui, en 2018, euh, sans que sans que euh, icann euh, en effet euh, vraiment euh, c'est c'est comme le c'est comme le le, le turbo propulseur, le turbo réacteur, le thermo euh turbo, le ouais le Comme, comme le ah, comment on appelle ça euh, ah oui, la, le, le réacteur thermopropulseur nucléaire de Vladimir Poutine qui a explosé sur une barge dans, dans, le, dans le nord. Euh, voilà, allez. On a des anti-nucléaires, on croirait que le nucléaire a été créé. Euh, mais je vais en parler. Je vais en parler parce que nucléaire préfet, il y, y a de quoi en dire. Donc, euh, Alors, ah oui, qu'est-ce qu qui. Vous étiez nombreux dans ta situation à vouloir. Suivre le chemin des trois euh, je un, qui un, un petit peu l'idée non non non non, non euh, vous étiez unique enfin que vous oui oui oui bah il n'y en a tu... pas eu après tu sais pas si il y, y en a eu avant il y en a eu après oui. euh, je, je, je sais qu'il y a des il y a coups... l'époque il y avait des il y avait un mouvement euh... Oui, pour le, le refus, le... c'était quoi Les, obje... Les objecteurs, de... Objecteurs, de conscience. objecteurs de conscience. Effectivement, moi, j'ai rejoint. C'est un choix, as fait le choix Oui, j'ai faire... rejoint après coup ce mouvement. Déjà en me faisant réformer au, au bout de, de, de six mois, j'ai rejoint ce mouvement. Je... C'est pour ça que pour moi, quand je vois qu'on remet au bout du jour euh, ces. C'est d'un archaïsme non, non, non, non. et d'une du, stupi grande stupidité. Euh, fe... Tu en avais connaissance à l'époque, des objecteurs de conscience, ou tu l'as découvert non, sur le tas Non, je l'ai euh, découvert plutôt après coup. Ah. Voilà. Alors, j'ai découvert plutôt après coup. Sinon, je me serais peut-être rapproché d'un mouvement plus structuré, bien que en tant qu'anarchiste tu fuis toujours un peu les structures. Tous, les, tous les groupes et toutes les structures. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Madame Emmanuel Amar Alors, qui est Madame Emmanuel Amar et pourquoi j'en parle Parce que je viens de parler des scientifiques et de leur instrumentalisation, c'est-à-dire du fait que effectivement tes recherches sont financées quand elles vont dans le sens que veut le système militaro-industriel. Et bien Madame Emmanuel Amar est la scientifique qui a rendu public l'affaire des bébés sans bras dans, dans l'Inde. Donc c'est l'ex-directrice du registre des marques formations en Rhône-Alpes, donc le Remera, qui a reçu sa lettre de licenciement en octobre 2018. Ah bah ben oui, elle a un peu, ça embêtait un petit peu sanofi saint et je crois, de, de, de, de grand laboratoire, là, de grands groupes pharmaceutiques. Alors que valons-nous face aux dividendes des actionnaires des grands groupes industriels hein Qu'est-ce qu'on vaut qu'est-ce qu'on vaut Eh bien, comme le dit élégamment l'actuel jeune directeur des ressources humaines de l'entreprise France, de point, je cite, « nous ne valons rien ». Voilà, donc, moi je m'adresse aux gens qui ne valent rien, aux gens qui ne sont rien. Voilà, c'est-à-dire la grande majorité des Français, mobilisez-vous, parce qu'il faut que vous sauviez vos fesses. Je vous dis réellement, c'est vos culs, c'est votre santé, c'est malheureusement pas que votre retraite qui sont en jeu. Alors, devons-nous, comme un certain Alexandre B, traverser la sinistre rue Loriston pour trouver un emploi rémunéré de collaborateurs dans la filière d'avenir des sévices aux personnes Voilà aussi une question qui est bonne. Hein, Alexandre B, tout le monde le reconnaîtra, mais effectivement, aujourd'hui devenir une petite frappe, un nervi de, de ce système inique. Eh bien, oui, ça te permet de te foutre de la gueule des sénateurs qui eux-mêmes en croquent. Euh, voilà, le mec, il conserve des passeports, on n'ouvre pas son coffre. Enfin, tu... Oui, je dirais, il y a peut-être une différence essentielle entre la perquisition chez l'horrible Jean-Luc Mélenchon et celle chez Alexandre B. Mais voilà, euh, comment dire, euh, on ne s'attend quand même pas à ce que euh, les... Les courtisans de droite euh, envoient des fleurs aux courtisans de gauche. À chaque fois qu'ils alternent euh, en tant que privilégiés en chef, euh, ils utilisent le 49-3. Et c'est pour ça que, même dans l'opposition, ils appellent ça toujours « notre démocratie hein, ». C'est confortable. Hein. Actuellement, à l'Assemblée nationale, messieurs Ruffin et Mélenchon, ça va bien, ça va pour vous. Hein. On attend 2022, il hein. n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Salut. Voilà, donc c'est ça, nous ne valons rien pour ces gens-là, nous ne valons strictement rien. Alors, il existe une vitale différence, et je dis bien une vitale différence de nature entre faire le buzz et informer. Vous voyez, nous à Radar, on informe. Quand une émission, elle est vue un petit millier de fois, on est content, parce qu'on sait que les gens qui viennent écouter nos émissions, ils y viennent pour y, pour y trouver des choses qu'ils trouveront nulle part ailleurs. On n'est pas là à mettre un titre euh, « Radar », l'émission qui vous trouve le cul toutes les semaines, tu vois. Euh, on ne la met pas trop en avant. Non, on ne la met pas en avant, il n'y a pas à la mettre en avant. Les ouais. gens écoutent, ça leur plaît, ça on leur plaît fait. pas. Ils trouvent leur compte, ils n'y trouvent pas leur compte. L'essentiel pour nous, c'est de dire des choses qu'ils doivent être dites et qu'on ne retrouve pas dans les autres médias. Alors, Alors c'est pas la nôtre. C'est une émission qui est complètement ouverte C'est une émission ouverte, c'est micro-ouvert, je le dis, vous venez 20h30, 21h30, le, je, le jeudi. Là, justement, on va en faire deux consécutives, mais j'en reparlerai à la fin de cette émission. Donc, une vidéo YouTube... Intéressant. Une vidéo YouTube sur les activités industrielles de la mortifère filière électronucléaire française, intitulée « Je rentre au cœur d'une centrale nucléaire », en est un triste et édifiant exemple. Alors, un triste et édifiant exemple de faire le buzz... Donc je mettrai le lien vers cette euh, vidéo. Voilà. Alors, premièrement, la filière nucléaire française n'est pas née de la volonté de fabriquer de l'énergie électrique, mais de celle de disposer d'armes de destruction massive. Deuxièmement, la création de cette filière militaro-industrielle mortifère n'a fait l'objet d'aucun vote. Il s'agit d'une criminelle décision politique imposé par un gouvernement provisoire avec la technique efficace et antidémocratique du fait accompli, opportunément mise en, en, en œuvre dans le contexte géopolitique de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour le deuxièmement. Troisièmement, aucune explication scientifique concernant la différence entre irradiation et contamination. Quatrièmement, dans le cadre d'une contamination nucléaire par une dose non mesurable car trop faible de radioactivité, aucun rappel de la loi physique du carré inverse, donc aucune évocation de l'effet Pesco, qui explique la destruction des membranes cellulaires avec des doses extrêmement faibles de radioactivité, donc la non-linéarité entre doses de radiation ionisante et effets physiologiques létaux de celle ci à travers la production de radicaux libres. Donc voilà, effectivement, là, on rentrerait dans une vidéo qui serait... Oui, effectivement beaucoup plus documenté et scientifique, et qui alerterait sur le fait qu'il n'existe pas de faible dose au niveau nucléaire. Cinquièmement, l'énergie nucléaire, et non, l'énergie nécessaire au minage, au transport et au nombreux traitements de l'uranium-235, avant que celui-ci sous forme de pastille rejoigne les crayons des réacteurs nucléaires, et celle nécessaire à la fabrication de toutes les infrastructures n'est pas comptabilisée dans le bilan carbone de cette mortifère filière militaro-industrielle totalement inadaptée aux périodes de réchauffement climatique. Donc on le voit que, euh, en rappelant ces cinq points, toutes les personnes qui iront voir la vidéo du lien que je posterai sous notre vidéo constateront que ces cinq points ne sont pas du tout évoqués. Et c'est comme cela, c'est par omission, c'est ce que j'appelle les omissions radiophoniques, omissions télévisées, ou omissions des blogueurs, que DF se fait facilement une publicité en laissant un jeune homme, euh, qui se prend visiblement pour un grand scientifique, euh, aller faire des prises de vue très encadrées dans une centrale nucléaire pour nous dire « Oh là là, le nucléaire, on fait attention à la sécurité, hein. c'est pas fait par des blaireaux, hein. attention, euh, même pas mal. Voilà. Donc, pas étonnant, dans ces conditions d'ignorance crasse, que de nombreux militants antinucléaires accordent encore du crédit à Mesdames Rivasi et Lepage et tentent toujours de faire croire aux résidents français des zones densément nucléarisées que les résultats des prochaines élections municipales pourraient infléchir les nuisibles politiques militaro-industrielles gouvernementales, dont les préfets ne sont que les bras locaux, dorés et armés. Voilà cette retraite préfectorale. Non seulement les gugus ne sont pas des élus, mais ce sont des collabos gouvernementaux, quels que soient les gouvernements, hein, de gauche ou de droite, hein, ne nous faisons pas d'illusions la France est nucléaire depuis 1945, depuis le gouvernement provisoire. Ça n'a jamais été voté par aucun député, par aucun maire, par aucun sénateur, jamais. Il n'y a pas eu de débat ni de vote. Donc les personnes qui veulent aujourd'hui lancer des grands débats sur le nucléaire hein, ou qui espèrent provoquer un référendum sur le nucléaire, il ferait mieux de connaître l'origine du nucléaire avant de sortir de telles bêtises. Le nucléaire est illégal et antidémocratique, voilà. Et donc, il doit même être rendu anticonstitutionnel. Voilà, comme les choses sont bien dites. Donc, la vidéo de v république intitulée « Macronique Orange » ou « Orange Macronique » en français, a dépassé les 4000 vues sur Facebook. Donc voilà, je tenais à le signaler. Elle est toujours censurée pour violence sur la plateforme YouTube, et mon compte Dailymotion a été supprimé sans aucun préavis lorsque j'ai voulu la distribuer gratuitement au plus grand nombre. Voilà pour la liberté d'expression euh, dans le cadre de notre démocratie. Alors notre émission Radar numéro 42, intitulée euh, « Légitime défiance ben, » du 15 mars 2018, ben, elle, est, elle est toujours portée disparue, hein, voilà Portée disparue, portée disparue, et disparu. Bon, on n'en porte pas le deuil, on espère bien, on sait que le fichier existe quelque part. S'il pouvait re re revenir à papa-maman et qu'on puisse le diffuser, parce qu'il était quand même assez intéressant justement sur la, la secte nationaliste, euh, la France insoumise, la, la grande escroquerie sur la première et la deuxième fraction du financement public des partis et des mouvements politiques français. Voilà, soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille et gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons. Et quand tout à l'heure j'ai parlé de désobéissance en disant que je préférais l'insubordination, c'est que la désobéissance sous-entend hiérarchie alors que l'insubordination sous-entend anarchie. Et donc l'insubordination... C'est la nature constitutionnelle réelle d'une démocratie réelle, car une démocratie réelle est une démocratie de tous, pour tous, donc sans aucune délégation de pouvoir, sans chef, sans mandaté. Voilà, et donc... Le 15 mars et le 22 mars 2020, grève générale du vote. Grève générale du vote. Et oui, celle-là, vous verrez, elle sera d'une efficacité redoutable quand on aura renvoyé dans les cordes tous ces professionnels de la politique qui se goinfrent sur notre dos et qui permettent à des gens non élus aussi de se goinfrer sur notre dos. Voilà. Donc, exceptionnellement, vu qu'on est repassé de manière bimensuelle, eh bien, exceptionnellement, la semaine prochaine, il y aura une émission Radar, donc le 20 février 2020, émission Radar numéro 94, qui sera intitulée « Ouais, tous ensemble !» Voilà, de et avec notre ami Pierre Merechkovski, euh, auteur, compositeur, euh, interprète, euh, réalisateur, euh, et surtout ami, voilà, donc notre ami Pierre Merechkovski, une émission spéciale Pierre Merechkovski, passez le mot, jeudi 20 février 2020, pour notre numéro 94, et je vais passer le micro à Margadie parce qu'il est, il est d'une patience redoutable. Il, il me, il me tu vas marrer. la faire où non, La oui. mission. Ah bah, je... ah ouais. C'est la question ah. que je te pose. Ah bah. L'émission, voilà, on l'a fait dans la rue ou on l'a fait euh, sur place ici je, je pense qu'on va la faire euh, sur place. As vu, tu as vu la météo que nous avons eue ce soir euh, pour Ali. Il euh... avait un peu chaud, je trouve. Oui, voilà. Donc ouais. euh, de l'eau très froide, euh, du vent. On brise euh, oui, on a tenu, tenu l'heure, on, est, on, est, on était trois, mais c'est très important parce que euh, nous n'oublions pas, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont pour, soi-disant, les droits de l'homme, l'écologie et tout ça, eh bien, voilà, qu'est-ce que vous faites pour libérer euh, Ali et ses amis hein, qui sont aux, aux mains du, du dictateur d'Arabie Saoudite avec lequel tous les gouvernements de gauche et de droite ont fait d'excellentes affaires Qu'est-ce que vous faites, bande de blaireaux de gauche et de droite hein, vous faites rien du tout, rien du tout, voilà, donc ben, je vais repasser, je repasse l'engin à mon ami Marc, voilà, oui des blaireaux, oui. enfin, je dirais c'est un peu insultant pour, pour les sympathiques blaireaux euh, de la nature, que certains d'un osent appeler euh, nuisibles, mais c'est comme ça, et donc je vous dis à jeudi prochain, au 20 février, pour notre émission Radar 94. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le mot de la fin ah, Le mot de la fin, c'était bon. Okay. <rire> à la semaine prochaine, donc. À la semaine prochaine.